Alors voici un exercice pour illustrer une méthode de détermination d'un coefficient de diffusion en phase liquide. Alors on va prendre un exemple très simple, il s'agit de d'éterminer le coefficient de diffusion de l'acétone dans l'eau et dans les conditions ambiantes, puisqu'on est à 20 degrés sous une atmosphère. Et on rappelle que dans ces conditions, la viscosité de l'eau est de 10 2 poise. Alors on se propose d'utiliser une corrélation que je vous ai fournie dans votre document, qui est la corrélation de Wilk-Chang. Alors, bien avoir en tête que les corrélations qui permettent d'estimer les coefficients de diffusion en phase liquide donnent des estimations beaucoup moins précises que ce qu'on peut obtenir par exemple en phase gazeuse. Alors, on se propose donc d'utiliser celle-ci. Alors, on va obtenir le coefficient de diffusion en centimètres carrés par seconde. Comme c'est une corrélation, il faut faire bien attention aux unités. On va avoir dans cette corrélation la température qui va être en Kelvin. Euh, le coefficient Xi, donc vous vous souvenez, c'est un coefficient qui caractérise le solvant, euh, notamment le fait qu'on ait un solvant plus ou moins polaire. Donc Ici on est euh, dans l'eau, et vous vous souvenez qu'il y avait une petite euh, subtilité, c'est-à-dire que selon ce que l'on regarde dans la littérature, on a 2,26 ou 2,6 comme valeur de ce coefficient quand on est dans l'eau. On essaiera avec les deux valeurs justement pour voir ce que ça donne. Ensuite, la masse molaire de l'eau, ben, que vous connaissez bien, qui doit être en grammes par mol. Euh, la viscosité doit être en centipoise. Et euh, le volume molaire à l'ébullition, donc c'est le volume molaire à l'ébullition du soluté, hein, donc de l'espèce A, en l'occurrence, nous, l'acétone. Et donc là, il doit être en centimètres cubes par mol. Alors ici j'ai représenté la molécule d'acétone pour pouvoir calculer justement ce VB de l'acétone en utilisant les contributions, donc ce qu'on obtient ici dans cette partie-là du tableau, puisque ici on a les valeurs qui sont données directement, mais pour seulement quelques molécules particulières, et on n'a pas l'acétone dans cette liste. Alors on va reconstruire entre guillemets la, la molécule d'acétone à partir euh, donc de la formule développée qui est ici. Donc même s'il n'est pas représenté, vous savez qu'à cet endroit-là, j'ai aussi un carbone. Donc en fait, j'ai trois atomes de carbone. Donc je vais devoir compter 3 fois 14,8, la contribution pour le carbone. Ensuite, j'ai six hydrogènes. Donc 6 fois 3,7. Et puis j'ai un oxygène ici, alors vous voyez que l'oxygène, il y a plusieurs euh, possibilités en fonction de la configuration. Il se trouve qu'ici, on a affaire à une cétone et que ça ne correspond à aucun des autres cas que l'oxygène en général. Donc, on va prendre la contribution euh, générale, c'est-à-dire 7,4. Et du coup, on peut calculer le Vb de la cétone euh, qui donne 74 cm3 par mol. Alors, ça reste une méthode d'estimation avec cette contribution des différents atomes. Si vous avez accès à euh, une base de données, un handbook, hein, vous pouvez euh, essayer d'obtenir la valeur euh, mesurée, expérimentale, reconnue euh, pour ce, ce volume molaire à l'ébullition. Je rappelle que c'est le volume molaire à l'ébullition dans les conditions normales. Alors, euh, bah une fois qu'on a calculé ce Vb, bah on peut calculer euh, le coefficient de diffusion puisqu'on a tout euh, le reste qui est fourni dans l'énoncé. On fait bien attention aux unités. Et donc, on va faire le calcul soit avec 2,6, soit avec 2,26. Alors, si on fait le calcul avec 2,6, on obtient 1,12 10-5 cm² par seconde pour la diffusivité de l'acétone dans l'eau. Et si vous faites le calcul avec 2,26, pour le xi ici, ben vous vous retrouvez avec 1,05 au lieu de 1,12. Alors, vous voyez, j'avais mis deux chiffres après la virgule, justement pour vous montrer la différence entre ces deux, euh, ces deux estimations. Sinon, en arrondissant, on sera 1,1. Mais compte tenu de l'incertitude que fournit cette corrélation, en réalité, on donnera comme résultat 1,1, 10-5 cm2 par seconde. Ce qui est l'ordre de grandeur habituel pour un coefficient de diffusion en phase liquide. Et ce qui est intéressant ici, c'est que... Euh, Parmi les exemples que je vous avais fournis, eh on a euh, le coefficient de diffusion de l'eau, qui est sur la dernière ligne ici, dans l'acétone. Alors attention, je vous avais dit qu'en phase liquide, le coefficient de diffusion de A dans B n'est pas le même que le coefficient de diffusion de B dans A. Donc là, nous avons calculé, estimé le coefficient de diffusion de l'acétone dans l'eau. Et on a une valeur euh, pour le coefficient de diffusion de l'eau dans l'acétone. Alors attention, ça n'est pas tout à fait à la même température. Vous voyez qu'ici, on est à 298 Kelvin, alors que euh, pour l'exercice, on s'était placé à, euh, comment à la température de 20 degrés Celsius. Donc il faut faire une toute petite correction liée à la température. C'est extrêmement simple à faire, puisque vous voyez que selon cette corrélation, en fait, le coefficient de diffusion est directement proportionnel à la température. Donc on peut faire la correction, et on va pouvoir comparer. Alors on a dit qu'ici on avait trouvé 1,1 10-5 cm² par seconde pour euh, comment le coefficient de diffusion de l'acétone dans l'eau. Alors si on fait la petite correction, on va être à, à peu près 1,2, 1,3 pour se mettre à la même température, alors que vous voyez ici que le coefficient de diffusion de l'eau dans l'acétone, eh c'est 4,56 euh, 10-5 cm2 par seconde. Donc vous voyez qu'il y a vraiment une différence notable entre la valeur du coefficient de diffusion de l'acétone dans l'eau et celle de l'eau dans l'acétone. Alors cette méthode d'estimation de, de coefficient de diffusion, encore une fois, donne une, un ordre de grandeur du coefficient de diffusion, on n'a pas une détermination extrêmement précise. Et je vous rappelle aussi qu'une euh, difficulté qu'on va avoir avec les, les coefficients de diffusion en phase liquide, c'est la problématique de la dépendance aussi à la composition en réalité. Donc en, en phase liquide, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. La corrélation est plus simple, mais en réalité l'usage est plus compliqué qu'en phase gazeuse.